Depuis plusieurs semaines, mes vidéos traitent des risques qui pèsent sur le système financier et économique. Cela veut-il dire que je pense que l'immobilier n'est pas concerné et échappa lui aussi à la crise qui se développe devant nous La réponse est non. Bonjour, c'est Pierre Maumont. Dans cette vidéo, je partage avec vous l'analyse que je fais sur ce qu'il faut s'attendre à voir sur le marché de l'immobilier à partir de tout de suite. En juillet 2019, j'ai fait une vidéo qui s'intitulait « L'immobilier survivra-t-il à la crise de 2020 ?». Cette vidéo anticipait le scénario de crise immobilière qui pourrait survenir eh bien, à partir de cette année. Dans une analyse que je dois dire en toute modestie prophétique, je développais ce à quoi nous commençons à assister maintenant, c'est-à-dire chômage, appauvrissement de la population qui entraîne une perte de confiance, chacun de ces facteurs entraînant lui-même directement une baisse des prix de l'immobilier, une baisse des rendements immobiliers par augmentation, par augmentation des sinistres locatifs sur le, sur le marché. Le résultat immédiat de ces facteurs se traduit par une perte de confiance sur les marchés de l'immobilier qui lui-même contribue à alimenter la baisse, la baisse des prix de l'immobilier puisque la première étape de ce phénomène est un phénomène de gel des marchés et ce gel se résout en, par une baisse des prix de l'immobilier c'est-à-dire lorsque les vendeurs pour sortir de l'impasse dans laquelle ils sont se résolvent enfin à baisser les prix et en général c'est un scénario de, de boule de neige inversée, donc c'est une attrition des prix qui se met en route. À ce contexte que j'avais précisément anticipé au mois de juillet dernier. On ajoutera également la crise de l'euro, qui fait partie de l'environnement latent de mon analyse de juillet dernier. Je, je, je, parle, je parle clairement du problème de l'affaiblissement de la monnaie. Et évidemment, je n'avais pas prévu que tout cela serait déclenché par le Covid, mais on peut aussi ajouter à, à ces éléments un élément qui se présente, qui se, qui se pointe maintenant, qui est en pointillé, qui est probablement une reprise de l'inflation à cause de la crise de l'euro, c'est-à-dire plus précisément à cause de la façon dont la crise de l'euro est traitée, donc reprise de l'inflation qui aura pour effet bien sûr d'affaiblir les prix de l'immobilier dans le contexte actuel, et également ce qui n'était pas prévisible ou alors véritablement ça aurait été de la voyance extra qui n'était pas prévisible en juillet, mais qui euh, malheureusement est en train d'émerger depuis une quinzaine de jours. C'est une grave crise politique dans l'Union européenne euh, entre l'Allemagne et les institutions de l'Union européenne, précisément entre l'Allemagne et la Banque centrale européenne. Et on peut même dire maintenant depuis une semaine, entre d'un côté l'Allemagne, de l'autre côté la Banque centrale européenne et la Cour de justice européenne, c'est-à-dire que la crise est au plus haut niveau, et euh, également, euh, une, bien sûr, une crise de l'euro euh, aiguë. Donc, je réponds par anticipation à des commentaires que je m'attends à, à trouver sur, euh, sur cette vidéo. Euh, je dis que l'inflation va contribuer à faire baisser les prix du mobilier. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, euh, l'inflation est un facteur euh, qui favorise l'investissement immobilier et l'immobilier étant réputé résisté à l'inflation ben, ça veut dire qu'en fait les prix de l'immobilier augmentent euh, ça c'est un scénario, mais le scénario dans lequel, dans lequel, dans lequel nous sommes euh, c'est que cette inflation va appauvrir euh, une grande partie des, des personnes qui peuvent acheter de l'immobilier tout simplement parce que les salaires aujourd'hui ne sont pas indexés ou, ou sous-indexés sur, sur l'inflation euh, je ne développe pas ce thème-là, qui n'est pas celui de la vidéo, mais euh, c'est euh, l'élément factuel sur lequel il faut, il faut se baser. Et également, cette inflation va créer, n'oublions pas que ça fait euh, longtemps qu'on n'a plus d'inflation, cette inflation va créer une forte inquiétude dans une population qui va se trouver en but à un appauvrissement indiscutable, qu'on ce qui va se passer dans les mois qui viennent, à la suite de la crise de l'euro, évidemment, cela n'est pas de nature à inciter les gens, les ménages, à acheter de l'immobilier, ce qui va donc pousser les ajustements des prix à la baisse. Alors, au sujet de cette prémonition, de ce qu'on qu pourrait dire, une prémonition qui a été la mienne dans, la, dans, dans cette vidéo que j'ai faite au mois de juillet l'année dernière, que d'abord, est-ce qu'on peut parler de prémonition et est-ce que j'ai un mérite particulier euh, la réponse est deux fois non. Alors non, ce n'est pas une prémonition. Je me suis contenté de prendre acte de ce qui était, de prendre acte de la situation, et puis de dérouler un petit peu, de tirer sur le fil des conséquences et, et des conséquences. Alors est-ce que pour cela j'ai du mérite Ça dépend comment on voit la chose. On peut. On peut considérer qu'après tout, c'est tout à fait normal de fonctionner comme ça, et je considère moi que c'est tout à fait normal de fonctionner comme ça, et j'encourage tout le monde à fonctionner de la sorte en permanence. On peut, aussi, on peut aussi considérer que beaucoup de gens ne fonctionnent pas comme ça, et je vais vous en donner, je vais vous en donner euh, la, la preuve tout de suite en vous faisant en état des commentaires, enfin de certains des commentaires que j'ai trouvés sous cette vidéo à l'époque. Je citais que deux. Euh, il y a un, je vous donnais juste le, les prénoms ou les, les pseudos des personnes, il y a un certain euh, Francis euh, qui me répond quelque chose de très court, d'assez amusant, il me dit « il faut arrêter le pinard <rire> ». Bon, j'ai <je, rire> déjà arrêté, ça fait, ça fait longtemps, lorsque j'ai fait cette vidéo j'étais parfaitement à jeun. Euh, J'espère que Francis a réfléchi depuis, euh, en tout cas s'il n'a pas réfléchi et qu'il a investi, il doit probablement aujourd'hui, s'en mordre les doigts, surtout s'il investit à crédit et qu'il se trouve dans une situation euh, personnelle, non professionnelle, de chômage technique, voire de chômage tout court peut voire peut-être s'il était indépendant ou petit entre, entrepreneur en situation de faillite ou en train de converger vers, vers, vers la faillite euh, et si en plus il investit donc à crédit euh, il n'a vraiment pas fait une, il n'a pas pris une bonne décision à l'époque et peut-être aurait-il mieux fait au lieu de, de moquer bon, ma vidéo de réfléchir un petit peu à ce qui pouvait y avoir de judicieux dans, dans cette vidéo, cela dit en toute modestie. Euh, également, euh, la réponse de Nicolas, alors je sais qu'il y a beaucoup de Nicolas qui me suivent, donc que, que personne ne s'en visait, d'ailleurs je, je n'ai rien contre le Nicolas, le Nicolas en question, je retiens sa réponse parce qu'elle est véritablement symptomatique de ce qu'il ne faut pas faire. Euh, Nicolas me dit euh, « je suis déçu parce que vous m'avez habitué à plus, enfin m'a dit, vous m'avez habitué à plus de modération dans, dans vos propos, et euh, là, dans cette vidéo, on dirait un scénario catastrophe. Eh bien non, c'était pas un scénario... D'une part, mon propos n'était pas exagéré, la preuve, et puis c'était pas un scénario catastrophe, c'était juste un scénario de crise immobilière. Alors, le fait que Nicolas y voit un scénario catastrophe, ça veut dire quoi eh bien Ça veut dire que Nicolas aime l'immobilier, a confiance dans l'immobilier. D'ailleurs, la suite de sa réponse, dont je ne vous fais pas état ici, car elle n'a aucun intérêt par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, la suite de sa réponse montre effectivement que Nicolas est un investisseur immobilier ou quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'immobilier. Euh, eh bien, Nicolas donc n'aime pas entendre dire que l'immobilier pourrait subir la situation désagréable que j'évoquais dans cette vidéo il y a dix mois, et que je suis en train de remettre sur le tapis aujourd'hui. Sauf que là, on n'est plus dans des, pré... dans des prévisions ou... ou des anticipations. On est au bord de ce qui est en train d'arriver. Alors ce qu'a fait Nicolas, c'est quelque chose qui est tout à fait banal et euh, très dangereux en matière d'investissement, de... et surtout en période de crise, c'est qu'il a appliqué la méthode Coué. Il n'a pas voulu voir les choses. Et quand on ne veut pas voir les choses, on peut encore moins arriver à tirer des déductions sur ce qui va se passer et donc avoir une boussole qui va nous permettre d'agir. Donc j'espère que Nicolas, comme d'ailleurs Francis, et puis tous, tous ceux qui ne m'ont pas répondu mais qui en gros pensaient la même chose, eh bien, je leur souhaite sincèrement de ne pas avoir investi euh, parce que s'ils sont investis et qu'en plus, comme j'ai dit dans, dans l'hypothèse de Francis, eh, ils se trouvent en situation personnelle difficile aujourd'hui du fait du Covid, eh bien je ne les envie pas. Je les envie d'autant moins que j'aurais pu moi me trouver dans cette situation puisque à l'époque j'avais fait cette vidéo euh, parce que personnellement j'étais très tenté par l'idée de faire un nouvel investissement immobilier, j'en avais fait dans le passé, euh, du fait notamment des faibles taux d'intérêt, etc. Cela dit, euh, la lucidité s'est imposée à moi et l'analyse que j'ai livrée dans cette vidéo à l'époque, c'est vraiment l'analyse que j'ai faite pour moi, qui consistait à dire, oui d'un côté c'est vrai, tu as des taux d'intérêt extrêmement bas, euh, donc c'est un, un élément très fort de rentabilité, très fort de création de valeur, très fort de, très fort de création de cash flow positif. Oui mais tout ça, si, du point de vue de, de la mécanique immobilière et locative, ça ne se passe pas comme il faut, eh bien tout ça se casse à la figure. Et alors qu'est-ce qui pourrait faire que la mécanique immobilière locative ne se passe pas comme il faut Mais c'est tout simplement une crise immobilière, parce que la crise immobilière, elle touche le système d'investissement locatif des deux côtés, elle le touche du côté des loyers, euh, bah, c'est-à-dire qu'en gros il y, y a moins de locataires qui payent ou locataire, les locataires payent moins bien, euh, et tout ça fait qu'on est obligé de baisser les prix, d'ailleurs les prix du marché locatif baissent, on est obligé d'en prendre acte, donc c'est moins rentable, et elle se retrouve après du côté, dans un deuxième temps, euh, qui peut venir très vite, elle se trouve du côté des prix de l'immobilier lui-même, c'est-à-dire que cet environnement fait que le prix de l'immobilier baisse, confère ce que j'ai expliqué il y a quelques minutes euh, dans, la, dans, dans, la, dans la mécanique euh, au bord de laquelle nous sommes aujourd'hui, euh, les prix de l'immobilier baissent et lorsqu'on a plus de loyers qui rentrent ou insuffisamment et qu'on a un crédit euh, sur le dos et qu'en plus. On n'a plus de job ou on gagne beaucoup moins d'argent à cause de la crise dans laquelle on se trouve, et aujourd'hui c'est les conséquences du Covid. On est très mal et on est obligé de vendre. Mais pas, on n'est pas sauvé pour autant parce que quand on va vendre dans ces conditions-là, sur un marché où le prix de l'immobilier euh, si on a baissé, si on a souscrit à l'origine un prêt total ou très largement euh, financé, ou l'opération très largement financée par le crédit, ce qui, sur le papier, est évidemment la solution la plus rentable. Euh, Lorsqu'on va vouloir vendre, si l'opération est récente, on aura ce qu'on appelle un capital restant dû, autrement dit, ce qui reste à rembourser à la banque, qui sera supérieur au prix qu'on va tirer par la vente du bien immobilier. Et là, c'est euh, la double peine. Euh, l'opération cesse d'être rentable, euh, tellement, peu est, tellement peu rentable qu'on est obligé de vendre, et <rire> Pouf, il ne manquait plus à ce que le, la vente se solde par des pertes, dans ce cas-là, ça s'appelle la faillite. À moins qu'on ait de l'argent par ailleurs, mais de toute façon, ça veut dire que l'opération immobilière en elle-même se solde par sa propre faillite. Euh, soit on n'a pas de sous de côté, et là on est très très mal, soit on en a de côté, mais ça veut dire qu'on va consacrer une partie de l'épargne qu'on a faite, soit dans le passé par de l'immobilier, soit par de la bourse, soit par ce que vous voulez. Euh, enfin, c'est l'un ou l'autre en général, il hein, n'y a pas tellement d'autres solutions. Une partie de cette épargne euh, a euh, ben éponger la perte que l'on a faite sur cette opération immobilière aurait dû normalement nous enrichir. Alors vous devez vous demander, mais pourquoi il nous raconte tout ça Quel est le sens de cette vidéo Puisqu'au fond, ce qui se passe aujourd'hui sur l'immobilier que je suis en train de, de vous dire, c'est pas un scoop. Euh, Peut-être que si j'avais fait cette vidéo il y a, il y a trois mois, ce serait un scoop, du moins pour certains. Euh, pour ceux qui ont tendance à laisser porter par, par la vague, et la vague était favorable à l'immobilier depuis, depuis, depuis pas, mal, pas mal de temps. Donc, si je vous fais, je vous fais cette vidéo, c'est parce que euh, cette histoire est édifiante dans le contexte, enfin, par rapport au contexte dans lequel nous entrons. L'idée de cette vidéo, c'est, premièrement, il ne faut pas se raconter d'histoire, il faut accepter de voir ce que l'on voit, même si ça va contre nos convictions, même si ça va contre nos souhaits, et en tirer les conclusions sur ce qui va se passer. Parce que quand une fois qu'on a la lucidité de regarder et de voir ce qu'il y a à voir, avec une intelligence tout à fait normale et un sens de logique tout à fait normal, on tire des conclusions qui sont justes. Alors on ne tire pas forcément des conclusions à des échéances comme ça, qui, qui vous amènent dans 10 ans ou dans 40 ans. Mais en tout cas, pour ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, euh, en général, on ne se trompe pas, du moins dans les lignes principales. Parce qu'autrement... On est frappé de plein fouet parce qu'on n'avait pas voulu voir. Je vais d'ailleurs vous raconter une anecdote qui est authentique, comme toutes les anecdotes, autrement ce pas des anecdotes, ce sont des, ce sont des histoires. Et cette anecdote, je l'aime beaucoup, euh, comme, comme, elle est, comme elle est vraie, elle a contribué, je, je l'ai dit avec le recul, elle a contribué fortement probablement à, à forger certains, certains aspects de ma personnalité. Alors je vous la raconte, je ne l'ai pas préparé. Euh, J'espère que je saurai euh, la, la caser euh, dans, mettons, dans une durée qui ne dépassera pas le quart d'heure, euh, pour pas que la vidéo soit trop longue. C'est l'histoire d'un charpentier parisien, d'un jeune charpentier parisien, même d'un quasiment très jeune charpentier parisien. Ça se passe à la fin des années 1920, au tournant des années, des années 30, peut-être au début des années 30. Donc euh, ce charpentier, euh, donc ouvrier charpentier, euh, bah, comme tous les jeunes gens de son âge, avait fait la première guerre mondiale. Il y avait vu d'ailleurs, enfin il y avait vu, il ne les avait pas vu, mais sur une fratrie de, de six frères, trois, y avaient laissé leur peau. Lui faisait partie de, bah, de ceux qui s'en étaient sortis. Euh, bah, il avait de la chance. Il avait combattu en première ligne pendant quatre ans. Euh, je pense que pas énormément de gens ont eu cette chance. Donc quelque part, ce, ce garçon a été marqué par euh, peut-être, on va dire, une protection divine, une protection du, du destin, qui, euh, dans les situations difficiles, lui donnait peut-être une préscience et une, euh, une lucidité que, que d'autres n'ont pas. Et un jour. On va dire que c'était en 1930, puisque je n'ai plus la, la date en tête. Il, il arrive chez lui, après le travail, il travaille, il dit à sa femme euh, Ma chérie, euh, on va, nous allons quitter Paris, on va aller s'installer très loin, euh, à la campagne, euh, dans le sud de la France, dans le sud-ouest de la France. Euh, et je me suis renseigné il y a, euh, il y a un village de pêcheurs, c'est euh, très agréable, c'est très peu habité mais il y a quand même déjà des besoins dans ce, dans ce coin-là, notamment des besoins de charpentier, donc on va quitter Paris et je vais, ben je vais créer une entreprise de charpente, voilà, comme ça je vais, devenir, je vais devenir mon propre patron, et on ne sera plus à Paris. Alors là, sa femme lui dit enfin, « mais enfin, qu'est-ce qu'il prend Tu ne m'avais jamais parlé de ce projet, tu habiter Paris, moi je suis bien à Paris. » Et là, il lui dit « ben écoute, oui, je t'en ai jamais parlé, mais euh, ben, tu sais que j'ai fait la première guerre. Enfin la première guerre mondiale à l'époque, ce n'était pas la première guerre, c'était la, la grande guerre, parce qu'il n'y avait pas encore la deuxième, Et, tu sais que j'ai fait la guerre, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai appris euh, à ne pas me payer d'illusions. Et quand je vois comment la France est gouvernée depuis, euh, en gros depuis 1920, quand je vois à quel point nos hommes politiques sont insuffisants par rapport à ce qui est en train de se préparer, quand je vois ce qui est en train de se préparer en Allemagne, quand je vois le calibre des dirigeants allemands par rapport au calibre des dirigeants français d'aujourd'hui, euh, quand je vois également euh, la malfaisance de ces dirigeants allemands, euh, je suis convaincu qu'une nouvelle guerre va éclater, qu'on ne pourra pas empêcher cette nouvelle guerre, et cette fois on la perdra, parce qu'on n'a pas du tout les hommes qu'on avait pour la Première Guerre mondiale. Je pense que la France sera envahie, que Paris sera occupée, que ça sera très difficile pour les Français, et que ceux qui réussiront à s'en sentir pas trop mal, ce seront ceux qui ne seront pas dans les grandes villes et qui seront à la campagne. Donc quelque part, c'était déjà un survivaliste avant l'heure. Alors euh, sa femme, bah, à l'époque les, les femmes, il euh, y avait des chefs de famille, hein, c'est pas comme maintenant. C'était l'homme qui commandait et même si lui était loin d'être un tyran domestique, bah, sa femme, bah, écoute, euh, oui, si tu le penses, on va partir, on va aller s'installer dans, dans ce village. Donc ils sont partis s'installer. Euh, avec leur, leur fils qui était, qui était tout jeune qui était encore un bébé et puis euh, les années ont passé et puis il y a eu 1939 euh, l'agression allemande, allemande contre la Pologne euh, et la déclaration de guerre euh, de la France et de l'Angleterre à l'Allemagne, la drôle de guerre la guerre éclair de, 19, de, de, de, de mai et juin 1940 l'invasion de la France Paris occupé l'exode des dizaines de millions de Français sur les routes, mitraillés et bombardés par l'aviation allemande. On l'a un peu oublié, mais enfin, les, les crimes de guerre, euh, les Allemands n'ont pas attendu, l'armée allemande n'a pas attendu euh, d'être en Russie pour faire des crimes de guerre. Elle a commencé par la Pologne et par la France. Et puis, euh, eh bien voilà, voilà, tout ce que le charpentier avait prévu s'est réalisé. Et effectivement, le charpentier et sa famille ont passé bah, non seulement la, la guerre, et puis après, ils, ont, ils sont restés au Capéré. Enfin, en tout cas, pendant, pendant la guerre, le charpentier et sa famille ont connu des, une vie difficile, parce que c'était difficile à cette époque, même pour les gens qui ne vivaient pas dans les grandes villes, mais ils ont clairement moins souffert que ceux qui vivaient dans les grandes villes. Alors ce charpentier, eh bien, il avait un nom, il s'appelait Pierre Maumont, et c'était mon grand-père. Et je peux vous dire que je, je sais que la vie qu'ils ont eue au Cap-Ferré par rapport à ceux à la vie que d'autres ont eu en ville, et notamment euh, bah, celle qu'allait devenir ma mère, quand euh, par la suite leur fils a rencontré, rencontré ma mère, à qui elle vivait à Bordeaux, ça n'avait rien à voir. Et cette histoire m'a beaucoup marqué, d'abord parce qu'évidemment c'est une histoire de famille, c'est mon grand-père, et parce que cette histoire montre que quand on accepte de voir les choses et qu'on accepte de tirer les conséquences, même si elles paraissent abracadabrantes, même si elles paraissent tout à fait choquantes par rapport à la réalité qu'on connaît, eh bien, c'est ces projections qu'on fait qui sont justes. Et la réalité qu'on connaît, elle est simplement provisoire. De cette vidéo, en tout cas, j ai, j ai, je vous ai délivré le message que je voulais vous délivrer dans cette vidéo. Euh, dans le paysage d'aujourd'hui, euh, ben, pour conclure je dirais attention attention aux banques c'est de, de là que peut venir euh, la, les plus grosses vagues les plus grosses vagues qui, me, qui menacent notre environnement, environnement économique et financier dans les, dans les, dans les, mois, dans les mois qui viennent euh, pour investir dans l'immobilier si vous souhaitez vraiment le faire vous avez compris que franchement c'est pas un conseil que je donne je ne vois guère que laisser que les cpi comme solution qui ne serait pas trop enfin, qui, qui seraient la plus les plus stables euh, par rapport à, à l'investissement euh, classique, classique en solo. Pour ceux que ça intéresse, euh, je, je, remets, je fais remonter euh, du fond de, de la pile des, des liens qu'il y a sous les vidéos, je fais remonter en surface euh, le lien vers euh, la, le PDF que j'avais fait sur les, sur les CPI. Euh, J'en profite pour vous, signaler, pour vous signaler que la, forma, que la formation sur les, les comptes multidevises à ouvrir à l'étranger dont je vous parle depuis déjà plusieurs semaines est à jouer et qu'elle est désormais désormais en ligne vous pouvez elle aussi y accéder à partir là ça sera le premier lien qui est sur qui, qui, est sur, qui, est sur, qui est sur la vidéo bien entendu si vous souhaitez euh, discuter avec moi de telle ou telle de vos problématiques d'ordre patrimonial ou interrogations sur l'environnement financier et économique ben, comme toujours on peut le faire dans le cadre de ce que j'appelle des coachings patrimoniaux là aussi il confère le deuxième lien sous la, sous la vidéo. Bien entendu, je vous encourage, faites le maximum de commentaires, euh, partagez, levez le pouce, ou même les deux pouces, pourquoi pas, quoi qu'un seul suffit, si on enlève deux, ça marche plus. Euh, et puis, euh, sur ce, je vous dis à très bientôt.